Dans ce chapitre, on travaille en particulier comment rédiger des démonstrations, c'est-à-dire démontrer précisément certaines propriétés mathématiques à partir des angles correspondants et alternes internes, et puis opposés par le sommet. Alors, il faut aussi différencier, par exemple, ici on me demande si les angles sont Alterne interne correspondant au ni l'un ni l'autre, en fait, ça, c'est pas une démonstration. C'est juste une connaissance. Il faut que je sache, est-ce que mes angles sont correspondants ou alternes interne Je n'hésite pas à me remettre ça sous les yeux pour dire que, ici, mes angles sont correspondants. Par contre, ici, on me demande si les droites sont parallèles, ces deux droites-là, et alors là, forcément, j'ai envie de dire euh, plusieurs choses. Cho soit je dis, euh, ben, oui, elles sont parallèles parce que je le vois, Bon, ça, ce n'est pas une bonne réponse. Soit j'ai quand même vu qu'il y a une histoire, le 47, il va se retrouver ici, plus 132, ça fait 179, ce n'est pas 180 degrés, et donc je réponds non. Dans les deux cas, euh, je n'aurai pas les points pour justifier. En fait, il faut d'abord que je passe par un angle intermédiaire vert, qui est supplémentaire au rouge, et puis ensuite, je dirais que les deux angles sont alternes internes. Donc... Premièrement, le rouge et le vert sont supplémentaires. Donc l'angle vert, il fait 180 degrés moins 47, c'est-à-dire 133 degrés. Et après, mon les angles bleus, vert et bleu, sont alternes internes, mais pas égaux. Donc j'en conclus que les droites ne sont pas parallèles. Important d'avoir trois étapes de cette manière-là. En fait, je fais un petit retour rapide sur les angles correspondants, par exemple, et vous pourrez le, prendre le temps de bien regarder. Les angles correspondants, c'est ceux qui, ici, j'ai mis la même couleur. Eh bien, si je bouge ma droite séquente là, n'importe comment, et mais que mes deux droites ici sont parallèles, eh bien, les, les angles correspondants sont égaux. Déjà, les opposés par le sommet sont égaux, mais les correspondants sont égaux. Si je change de position, a chaque fois, les angles correspondants sont égaux. A l'inverse, si mes droites ne sont plus parallèles, les angles correspondants ne sont pas égaux. En ce qui concerne les angles alternes internes, il se passe quelque chose de similaire, c'est-à-dire les angles alternes internes, là aussi, c'est ceux que j'ai mis de la même couleur. Si je fais changer la direction de ma séquente, les angles bougent, mais les angles alternes internes restent égaux. À l'inverse, si mes droites ne sont plus parallèles, il y a toujours des angles alternes internes, mais ils ne sont plus égaux. Donc pour les angles correspondants, on a deux propriétés. Si les droites sont parallèles, alors les angles correspondants sont égaux. Inversement, si les angles correspondants sont égaux, alors les droites sont parallèles. Pour les angles alternes internes, quelque chose de similaire. Si les droites sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux. Si les angles alternes internes sont égaux, alors les droites sont parallèles. Et je vais devoir me servir de ça à chaque fois. Par exemple, ici, je sais que les droites sont parallèles. On me demande d'en déduire l'angle bleu. Donc, premièrement, je ne dis pas direct, ça fait 50 degrés, même si j'ai compris à peu près comment ça marche, parce que ça, ce ne sera pas du tout validé. Je commence par repérer que le rouge et le vert sont des angles correspondants avec des droites parallèles. Donc, ils sont égaux et l'angle vert mesure 130 degrés. Ensuite, je veux dire que le vert et le bleu sont supplémentaires, ce qui me permet de calculer l'angle bleu, 180 moins 130, je trouve 50 degrés. Toujours trois étapes. Ici, on revient, au, comme au début, sans s'en être rendu compte peut-être, quel est l'angle correspondant à l'angle marqué et Là, il n'y a rien à démontrer, c'est juste de la connaissance. Qu'est-ce que c'est des angles correspondants et eh ben donc c'est ça mon rouge il est correspondant avec celui là donc l'angle correspondant il s'appelle vdb alors voici une fiche de synthèse qui peut faire peur parce qu'elle comporte beaucoup de choses mais qui est en même temps bien pratique parce qu'elle reprend tout ce que vous devez connaître pour réussir à résoudre ces exercices alors dans tous ces exercices on s'est arrangé pour avoir un angle rouge au départ, et puis au milieu, de manière intermédiaire, on va utiliser un angle vert. On aurait pu évidemment prendre toute autre couleur. Et puis, à la fin, il y a un angle bleu. Suivant les exercices, soit on vous demande de montrer que les droites sont parallèles ou non, soit on vous demande de calculer, de déterminer un angle bleu, l'angle bleu final, mais à ce moment-là, on sait dès le début que les droites sont parallèles. Ici, par exemple, donc on peut dire que ah, ben, ça fait 62 degrés, donc les droites sont parallèles, mais ça, c'est juste la conclusion. Donc, si ça vous rassure, vous l'écrivez, mais en troisième position. Et maintenant, il va falloir savoir rédiger le début de la démonstration. D'où on part pour arriver à conclure à la fin que les droites sont parallèles eh ben, On peut par exemple dire que les angles rouges et vert sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux, première étape donc l'angle vert mesure 62 degrés. Et ensuite, l'angle vert et l'angle bleu sont correspondants et égaux. Donc, effectivement, j'en conclus que les droites sont parallèles. Ici, euh, là aussi, je peux avoir compris que 132 plus 47, ça fait 179, ce n'est pas 180. Donc, les droites sont parallèles. Ok, ça c'est votre conclusion, vous l'écrivez en troisième position mais il faut auparavant réussir à trouver des étapes intermédiaires. Et eh bien, euh, ici, grâce à cet angle rouge, je peux dire que le rouge et le vert que je vais mettre là, ils sont supplémentaires, donc je calcule l'angle vert. Et à ce moment-là, je constate les angles vert et bleu sont alternes internes, mais pas égaux, donc les droites ne sont pas parallèles dernier type d'exercice quand on sait que les droites sont parallèles mais qu'on nous demande de mesurer l'angle bleu euh, par exemple ici donc les droites sont parallèles je connais le rouge je cherche le bleu ne faites pas directement ça fait 63 degrés non vous allez commencer par dire utiliser les angles alternes internes ou correspondants ben là par exemple je peux utiliser le rouge et le vert que je vais mettre là dire ils sont correspondants et formés par des droites parallèles donc ils sont égaux donc, l'angle vert mesure 60 degrés, 63 degrés. Et ensuite, le vert et le bleu sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Donc, l'angle bleu mesure 63 degrés. Dans ce dernier cas, on me donne 136 degrés et on me dit demande combien vaut le bleu. Comme d'habitude, ne faites pas directement ah bah 180-136 égale 44 degrés. Non, ça c'est votre conclusion éventuellement, donc vous pouvez toujours, si ça vous rassure, le mettre. Mais c'est en troisième étape, l'angle bleu mesure 180 degrés moins l'angle vert, c'est-à-dire 180 moins 136 égale 44, mais il faut retrouver les étapes intermédiaires. Donc, par exemple, le 136 degrés rouge ici, comme les angles rouge et vert que je mets ici, sont correspondants et formés par des droites parallèles, alors, ils sont égaux et l'angle vert donc mesure euh, 136 degrés. Et euh, der avant dernière étape, les angles verts et bleus sont supplémentaires. Donc, je peux trouver le bleu en disant que c'est 180 degrés moins 136 degrés et que donc ça fait 44 degrés. Voilà.